Nous voici sur la, une des expérimentations qui font partie du projet Ecofix. Euh, L'objet ici, comme vous le voyez, c'est d'essayer de, de réduire un, un maximum de l'infiltration liée à la pluie en comparaison avec des traitements où on a laissé donc, la pluie tomber jusqu'au sol. Euh, derrière cette idée, l'objectif ou la thématique, c'est d'induire un stress hydrique qui, nous l'espérons, obligera les arbres à aller chercher de l'eau plus en profondeur. Euh, lié donc à cette euh, première démarche, nous allons observer le, le développement racinaire à travers des systèmes de, de briseaux ou de fenêtres et poursuivre cette dynamique à la fois sur ce traitement qui a été isolé de l'eau et celui d'à côté qui ne l'est pas. Donc ce qu'on espère voir, et on va essayer de démontrer, c'est s'il y a une différence de croissance et de vitesse de croissance des racines à la fois à différents horizons en profondeur, c'est-à-dire que là on va être incité à aller chercher son eau plus profondément et d'une manière différente, dans une partie où il n'a pas eu ce stress euh, induit artificiellement. Donc après, euh, de manière plus large, euh, l'implication à euh, Ecofix euh, pour ce travail, à travers une dynamique de croissance racinaire et euh, leur vitesse de croissance, leur solidité, puisque ça va être mesuré aussi à travers des échantillonnements, euh, essayer de voir en quoi euh, cette résistance peut aider à maintenir euh, le sol, que ce soit et surtout à petite échelle, à l'échelle du petit agréable.